réussir c'est pas un tour de magie c'est pas du hasard c'est pas de la chance c'est des idées reçues tout ça vous pouvez décider d'être riche mais vous devez d'abord y penser la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui ne réussissent pas se trouve dans la tête vous devez changer ce qu'il y a là dedans si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait vous n'aurez rien d'autre que ce que vous avez toujours obtenu. Donc, si vous n'êtes pas satisfait de la vie que vous avez actuellement, vous devez changer certaines choses. Mais vous devez prendre la ferme décision que vous allez changer. Et cette décision dépend que de vous. Peu importe ce que pense votre maman, peu importe ce que pensent vos collègues, peu importe ce que pensent vos frères et vos soeurs, peu importe ce que pensent vos enfants, Peu importe, c'est votre décision et seulement la vôtre. C'est votre décision. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable. C'est bon, en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, Souvent en tant qu'artiste, nous aurons une vision à laquelle le monde s'opposera et c'est un fait. Le reste du monde viendra vous dire que ce n'est pas possible. Mais pour réussir, vous devez vous faire confiance et écouter la voix qui vous dit que vous pouvez, puisque celle qui vous dit que vous ne pouvez pas. Vous devez absolument travailler sur vous-même à tel point que même si le monde vous dit que ce n'est pas possible, vous incarnerez cette seule personne qui vous dira que c'est possible. Et j'en serai la preuve vivante. Et je ne laisserai rien me freiner. Je ne laisserai rien m'arrêter. Je ne laisserai rien m'empêcher de grandir. Et vous devez vivre delà de la réalité. Peu importe l'objectif, avant même de le faire, vous devez pouvoir vous le faire. Avant même de l'accomplir, vous devez vous voir l'accomplir. Votre perception, c'est tout. Ce n'est pas votre situation. Ce n'est pas la réalité. C'est votre façon d'interpréter la réalité. Et si vous changez votre façon de percevoir la réalité... Vous pouvez apprendre à surpasser la douleur, vous pouvez apprendre à surpasser la souffrance, vous pouvez apprendre à changer votre perception de la réalité. Et je vous garantis que si vous faites ça, vous pouvez être qui vous voulez, vous pouvez avoir ce que vous voulez, vous ferez de la réalité, votre réalité. Vous ferez de la réalité, votre fucking réalité.